BOOM, BAM, BAM Resident Evil Verse, c'est un jeu Resident Evil Bah ben ouais, <rire> logique <rire> C'est comme le multivers de Marvel, mais avec des persos de Resident Evil Bienvenue dans la famille fiston Et dans ce jeu, c'est chacun pour sa foi Jean Et quand tu crèves, tu deviens une abomination de la nature et le but du jeu est d'éliminer un maximum d'autres joueurs tout en améliorant son héros. Et euh, au cours de vos parties, vous pouvez aussi trouver des capsules de virus qui vous feront devenir des monstres encore plus abominables. Bon, sans continuer, je vais vous laisser avec la vidéo. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, je suis Léon Scott Kennedy Alors où êtes-vous les gens Alors je ne sais point du tout. Je vais directionner mon aim directement vers Jack Bonjour Oh là, il y a Jack Il y a Jack Ah yes, troisième place Oh, j'arrive mon fils J'aime Oh C'est la capsule Je vais pouvoir me transformer en gros monstre Big Chuggles Ça va être dégueulasse, mais ça va être drôle Une arme ai spéciale, yes J'ai le lance-grenade, j'ai le lance Hop là Oh, je suis Jack, je suis Jack Yes Mais quand t'es Jack, t'es trop... Vous êtes trop puissant j'ai bien fait d'avoir pris la capsule de. Capsule Allez toi, viens ici mon petit J'ai jamais niqué des monstres Oh je suis Jack, yes Oh là c'est bon, là je peux l'enchaîner Ça, ça fait du bien, hein. regarde, hop Toi là, viens ici mon petit Prends enfin, mon grand, prends mon Mon ami Mon ami, viens ici toi Ah mais Jack il est Il est, hardcore, hein. il est vraiment hardcore Mission, merci Faut peut-être une capsule de virus là, le Saint Graal C'est... C'est vraiment le Saint Graal la capsule de virus hein, franchement Allez petit coup Hop là c'était le shot final je suis premier Ah euh, deuxième J'ai bien fait d'avoir augmenté euh, Léon Merci d'avoir regardé Je suis désolé que la vidéo soit très courte Mais elle m'a pris énormément de temps à monter Mais merci quand même d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner A la prochaine